question qui remonte euh, dans les années 90 quand il y avait encore des euh des salles d'arcade en France, hein, euh, avec mon cousin on allait voir mamie, maman, tata et puis on récupérait pas mal de, de pièces de 5 francs. Et un jour, euh, on a découvert cette borne et là, euh, les mâchoires sont tombées euh, totalement. C'est bien que tous les midis, au lieu d'aller déjeuner et de s'acheter des sandwichs, etc. Bon, on mettait tout l'argent qu'on avait dans la borne d'arcade. Le 2, hein, c'est l'épisode le, euh, avec lequel j'ai découvert la série. Par le biais d'une cassette vidéo, en fait, euh, vous devez certainement vous en souvenir, c'est la cassette vidéo promotionnelle de la Super Nintendo. D'emblée, c'était un truc extraordinaire. Euh nous avait tous coachés. Je suis tombé fou amoureux de ce jeu-là. J'ai découvert Street Fighter 2 sur Super Nintendo à l'époque. J'ai commencé Street Fighter assez tard, finalement, avec le 4. Et c'était vraiment euh, voilà, la grosse baston sur ce jeu, on pensait qu'à ça. Moi, j'adorais regarder les vidéos de Nemo et Nuki qui jouaient sur Borne d'arcade au Japon. Euh, on a commencé vers 8 h et on a joué jusqu'à... un tournoi, donc on a joué, je sais pas, jusqu'à minuit, 2h du matin. Il Fallait être le meilleur au collège, c'était le truc le plus important. Et vers 1h du mat, il y en a un qui a lâché une boule de feu. Et à partir de là, ben on s'est mais comment t'as fait. Et on a cherché, cherché. Et on a découvert à peu près tous les coups spéciaux à l'époque. Et on s'est couché à 8h du mat. Donc vu ça, je me suis dit, ça a l'air génial. Et j'y suis allé. C'était sur console à l'époque, j'avais pas trop dans les salles d'arcade. Et je me rappelle surtout de la boîte qui était absolument fabuleuse. Et ça coûtait une blinde à l'époque. Mais on l'a acheté quand même. Et on voyait une bande de loupards dans une ruelle qui était euh, sur le point de, de, de, de se fighter et ça ne représentait absolument pas ce qu'il y avait dans le jeu. Alors j'avais 8 ans et euh, j'ai reçu à mon anniversaire euh, la Super Nintendo avec le pack Street Fighter 2. Waouh, fou, euh, j'ai découvert parce que le jeu était euh, en démo dans les super euh, dans, les, dans les supermarchés. J'étais comme un fou à l'époque. Et euh, fois, c'était ambiance. ambiances. On hein. n'avait pas le droit de faire des coups spéciaux. Euh, sinon, des fois, euh, fallait se régler dehors. <rire> you win. Perfect.